Dans une approche initiatique, réussir à alchimiser ses désirs et à finalement obtenir ce qu'on veut relève de la connaissance de, des lois de l'univers, dont la première, la plus basique, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. C'est très dur à encaisser. Quand je veux prendre la responsabilité de mon avenir, je suis obligé de partir d'un regard sur ce qu'il y a aujourd'hui en acceptant ce petit retournement de la parabole christique je regarde ce que je reçois et je sais ce que j'ai vraiment demandé le premier courage c'est celui de se dire si c'est ça que j'ai reçu ben, ce que j'ai demandé pouvait venir de mes systèmes de croyances, pouvait venir du transgénérationnel pouvait venir euh, de, de, de ma vanité, de mon orgueil ça pouvait venir d'inaccompli à accomplir et si je suis prêt à les accueillir, eh bien, euh, à, à force d'apprendre à demander juste, on finira par recevoir ce qu'on veut vraiment recevoir. Ça, j'en suis, mais intimement convaincu.